Je ne me lasse pas de regarder ces vagues qui déferlent sur le sable. L'océan source de vie, une immensité qui recouvre 70% de la Terre. Mais un événement va interrompre ma contemplation. Loin des promeneurs et loisirs habituels de la plage, je découvre Vanessa, une artiste plasticienne engagée. Les brosses à dents, le rasoir de monsieur, le stylo des enfants pour l'école, qui arrive des USA. Hein, c'est un bic, mais euh, USA. La compote, voilà. Magnifique de manger la compote à la plage, c'est tellement pratique, sauf que la mouette, elle, elle le dévore après. Voilà, plus de compote. Et puis on a des déchets qui tournent très longtemps dans l'océan et qui arrivent de parfois très très loin. cas, donc la Suède. Elle passe des heures à ramasser des débris rejetés par la mer. Ils vont servir à la composition de tableaux emblématiques de son art, dériver de la pollution et sensibiliser le grand public aux problème des déchets aquatiques. ramassage de déchets avec euh, Softrider, ou tout seul, ou avec d'autres associations. Ok. Vanessa est aussi une bénévole très active au sein d'une ONG. Aujourd'hui, elle accompagne des participants à une opération de collecte de déchets. Cette action permet de prendre conscience des rejets de l'océan et de l'impact sur notre société. Toutes sortes de déchets sont remontés de la plage. Un tri minutieux commence. Ils sont constitués à 80% de matière plastique. À l'arrivée des beaux jours, les communes nettoient les plages estivales malgré un investissement coûteux. Elles utilisent un nettoyage mécanique qui rend les plages propres mais détruit malheureusement la laisse de mer. Pour la retrouver, il faut s'éloigner de plusieurs centaines de mètres. Voici la laisse de mer, une accumulation d'éléments vivants, algues, bois, carcasses d'animaux. Elle constitue un véritable écosystème et participe à la vie du littoral. Plus loin, le bois domine sur l'horizon. Pourtant, parmi les algues mortes et autres rejets naturels, nous y trouvons chaussures, embouts de cigares, pots de peinture, douilles de fusils de chasse, mais surtout des millions de petits déchets. Ça, c'est des, euh, des plastiques fragmentés, des déchets fragmentés donc euh, qui finissent par le soleil et l'eau salée par se fragmenter et puis ensuite on les trouve sur la plage et aussi enfouie dans le sable. Donc ça c'est des choses que vous trouvez à tout moment de l'année sur la plage. On ramasse des déchets, ça nous sert à montrer la problématique, c'est-à-dire il y a des déchets dans les océans et puis qui finissent sur la plage. Je décide alors de me joindre à tous ces participants pour découvrir la problématique des déchets aquatiques. La dune est soumise à une très forte érosion. Lensablement, l'été ne se fait plus. Et l'hiver, elle est agressée par les tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Donc aujourd'hui, on est sur un recul de la dune et un recul du trait de côte qui est en train de grignoter la terre. Là, cette palissade, c'est beaucoup d'efforts de notre communauté pour essayer de Maintenir la dune. Les dunes bougent au gré des vents et des marées. Mais la nature est bien faite pour peu qu'on la respecte. Dans les dunes du littoral atlantique pousse l'Oya. Cette graminée peut dépasser le mètre. Solidement implantée dans le sol sablonneux, ses tiges souterraines se ramifient et courent sous les collines de sable. Comme d'autres plantes, elles participent à la fixation de la dune. Et si vous trouvez des seringues, il y a une boîte spécifique pour les mettre. alors oui. On... Seringues ou euh, fioles avec des liquides médicaux, des médicaments, des restes de médicaments, des, même des boîtes vides, voilà. ou des petites fioles avec un liquide. Depuis là, le début de l'année, là c'est la quatrième intervention que nous faisons sur la plage, personnellement, je n'ai jamais vu autant de seringues. Quand vous trouvez une bouteille... Il contient un liquide, même s'il est transparent, même si ça ressemble à une bouteille d'eau ou à un soda, vous n'ouvrez pas. Vous laissez le liquide enfermé dans sa bouteille. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment il, le liquide a évolué sur la plage, dans l'océan. On n'ouvre pas, il sera mis à part. ok En effet, certains contenants peuvent dégager des émanations d'ammoniac ou de gaz toxique. Sur notre chemin, nous trouvons des caisses de pêche échouées. Elles nous serviront pour tracter les déchets. Lors de très fortes marées, certains objets lourds et parfois insolites s'échouent comme cet appareil électroménager ou cette bonbonne de gaz que je contourne. Des éléments de chantier comme ce reste de casque, ce plot, jonche le sable. Et parmi les algues, se mélangent des éléments électriques. Oh ben Alors ça, c'est tout simple. C'est un bouchon de bouteille. C'est un bouchon de bouteille premier prix de vin. voilà, que C'est une petite capsule pour des bouteilles en verre. On voit que toutes ces pollutions sont toutes issues de l'activité humaine. Certaines espèces invasives comme la natif colonisent des objets flottants. Celles-ci, bien organisées, ont pris possession d'une bouée. D'autres sont dangereuses pour la santé, comme la physalie qu'il ne faut surtout pas toucher. Les accessoires de pêche sont volumineux et visibles, et pourtant, ne représentent que seulement 4% des déchets aquatiques récupérés sur nos rivages. Donc ça, on a un filet, ça peut être soit un filet qui a... un pêcheur qui a fait une croche, c'est-à-dire que son, son filet s'est enchevêtré dans un rocher ou quoi que ce soit, donc le filet est tombé au fond, ça peut être un filet abandonné, donc le cordage il est en haut et en bas des filets, donc bah, si tu abandonnes ton filet, tu abandonnes ton cordage aussi. Ce n'est pas forcément un rejet volontaire. Ensuite, on a euh, lié à l'ostréiculture, hein, puisqu'on est près d'un bassin de deux bassins de production ostréicole assez important, Donc on va avoir beaucoup de déchets liés à l'ostréiculture, des poches à huîtres. Donc ça, malheureusement, ils n'ont pas trouvé encore de solution pour les faire plus durables. Ça, donc ça, c'est des petites coupelles. C'est les coupelles de captation des naissins d'huîtres. Donc il euh, y en a plein qui sont accrochés normalement à un bout. Euh, là, où on n'en a pas, mais elles sont toutes ensemble et ça capte les naissins. Et euh, donc ça, c'est en, en plastique aussi. Et pourquoi on les retrouve dans l'océan, du coup Alors ça, c'est quand il y a des tempêtes ou euh, que la mer est agitée, ça va abîmer en fait les parcs à huîtres, et euh, ces coupelles se retrouvent emportées euh, par la marée. C'est de la paraffine. Pour les, pour les surfeurs. Ouais, donc ça, on enlève aussi. C'est utilisé aussi sur les bateaux. Donc, il euh, y en a des quantités euh, relativement importantes. L'activité en mer est très importante. De l'activité professionnelle au loisir, elle pose souvent problème. Abandon d'ordures, rejet d'hydrocarbures, d'eau usée, d'eau de ballast. Des milliers de conteneurs sont perdus chaque année. Ah ouais, enfin Granulet plastique. Mais c'est en l'état de granulé ou alors ça s'est décomposé pour en faire un granulé Non, c'est fabriqué comme ça. D'accord. Et donc comment se fait-il que ça se retrouve euh... ben, La pollution des larmes de sirène, elle arrive par deux sources euh, principales, ouais. hein, qui sont un la perte de conteneurs en mer de, par les cargos, ah oui, par les porte-conteneurs. Ah oui, euh, le dernier gros accident, c'était le 10 octobre, au large ouais. de Durban en Afrique du Sud. Il y a deux cargos, il y a deux conteneurs qui sont tombés d'un cargo ouais. au large du port. C'est 49 tonnes de granulés qui sont tombés à Je la mer. C'est les petits granulés voilà, C'est ça, c'est ça. Mais 49 tonnes. Avant d'arriver euh, à 49 ouais. tonnes, ouais, ouais, ouais. sachant que chaque granulé en moyenne fait 0,03 grammes, ouais. ça fait beaucoup de granulés sur la plage. Ouais, Voici les larmes de sirène utilisées pour le tableau de Vanessa. De la taille d'une lentille, elles seront fondues puis transformées en objets. Sacs plastiques, jouets pour enfants, meubles de jardin, bouteilles de shampoing. Cette matière première attire et concentre les polluants comme une éponge. Elle contamine toute la chaîne alimentaire, humain compris. On essaye de faire euh, reconnaître ça comme une pollution, oui, comme euh, une, catastrophe, euh, une comme marée noire, ouais, mais on va essayer d'appeler ça une marée blanche. Oui, je vois. Parce que la majorité de ces granulés, quand ils sont à la fabrication, ils sortent blancs translucides, ouais, ouais, 95% d'entre ouais. eux. Ouais, ouais. Et donc c'est vraiment un tapis d'une neige blanche posée sur, le, sur, les, sur les rivages. Quoi. Et c'est aussi insidieux qu'une marée noire à aller ouais. chercher, ouais, ouais, ouais. parce que ça s'emprisonne dans les rochers ou dans le sable, ouais, enfin ouais, c'est... Euh, il faut passer la, la oui, plage à la passoire oui. quoi, ah oui, c'est juste ah oui, impossible à aller chercher. Sur le chemin de la plage, je décide de ramasser les mégots. Un seul suffit pour polluer 500 litres d'eau. Sans trop les chercher, une centaine remplit ma boîte. Comme ça. D'accord. Mais sauf que c'était un caillou, puisque c'était très dur. C'était très dur. Le moyen de savoir c'est de le mettre dans l'eau. Si ça flotte, c'est plus facile. Et ça, qui c'est qui met ses vêtements sur un cintre Nous. C'est nous. Tout ce qui est là, c'est nous. Tout ce qui est là, c'est là. Même là. D'autres sont jetés dans les toilettes, mais ne seront pas traités par les stations d'épuration. Lors de fortes pluies, certains seront transportés par les courants d'eau et nous retrouverons de ce fait sur la plage préservatifs, serviettes hygiéniques, applicateurs de tampons. Parmi eux, le coton-tige est l'un des plus répandus. Leurs effets sont désastreux pour la biodiversité. Tortues oui. mères, les tortues les tortugutes là, qui création sur le littoral, okay. qui, qui pensent que ce sont des méduses et qui les ingurgitent parce que la méduse, ça fait partie de leur euh, régime, alimentaire, de leur leur régime alimentaire. Et donc, elle s'étouffe avec. Effectivement, il y a 100 000 mammifères marins qui, euh, qui meurent chaque année. Euh, 100, 000. 100 000 mammifères je marins je et 1 million d'oiseaux. Oh. Tu sais si on peut donner une deuxième vie à ces déchets liés à la pêche euh... Bah en tout cas ouais, pour tout ce qui est cordage, je sais qu'il y a des pays comme l'Espagne qui travaillent justement à valoriser ces cordes et ils arrivent à en faire à l'utiliser dans le textile. Tu vas faire des sacs à dos avec des cordes recyclées. Et euh, en France, il y a une initiative qui s'appelle Pêche propre et qui justement euh, va sur tous les ports de pêche et essaie de, de faire comprendre aux acteurs de la filière qu'on peut collecter tous ces objets pour, euh, mais pour en faire quelque chose. Alors, ils, ils sont c'est tout début de ce projet, donc ils n'ont pas encore trouvé de filière de valorisation. Mais le but, voilà, c'est d'essayer de voir déjà les quantités on arrive à collecter hein, parce que si derrière tu veux créer une filière il faut qu'on ait une idée sur les quantités que tu peux avoir sinon ce sera pas rentable et donc on veut avoir une idée de ces quantités et derrière trouver euh, forcément bah, des filières de valorisation parce que c'est dommage de laisser euh, tout ça et de rien en faire. Quoi. Ouais, sûr. Euh, parce qu'il y a certaines pollutions qu'on qu qu va surveiller plus particulièrement comme les médias filtrants, les larmes de sirène, les coton fiches, pour pouvoir porter le, le dossier devant les politiques et devant les industriels en disant là il y a un problème de pratique il faut qu'on change parce que tout se retrouve à la mer donc l'interdiction du sac plastique tu veux euh, en 2017 euh, c'est en partie surfrider qui a porté le dossier avec d'autres associations environnementales pour obtenir l'interdiction parce que on les retrouvait beaucoup trop en mer l'interdiction du coton tige au 1er janvier 2020 c'est parce qu'on porte ces quantifications-là dans les dossiers euh, auprès des politiques. Tout ça, ça sert nos juristes du siège qui vont ensuite s'occuper du lobbying. Donc le prochain, le prochain combat, c'est euh, la bouteille plastique. Ouais. La bouteille plastique, si tu te Bon, bah, ça, ça fait partie des, des gros volumes qu'on retrouve. Ça, c'est nous. Et les, et les trucs qu'on sépare les trucs qu'on ne sait pas, ben c'est toujours intéressant à essayer d'identifier. Donc moi j'essaye de les récupérer. Je poste ça sur un réseau de, de ramasseurs euh, de déchets du littoral qui connaissent bien la question et qui vont peut-être pouvoir nous aider à les identifier. Et quand ça devient récurrent, comme une consommation très très importante euh, de coton va on va en faire un traceur, une pollution qu'on va essayer de, de, de surveiller et de quantifier pour pouvoir euh, apporter des preuves tangibles à la source, c'est-à-dire soit aux producteurs, soit euh, aux législateurs qui autorisent ce genre de commerce. Trois kilomètres ont été parcourus par les bénévoles pendant deux heures. Les plages sont un peu plus propres, mais surtout ils sont satisfaits de leur engagement. Pour nettoyer nos océans, plusieurs techniques sont en élaboration ou en construction. Filets, bateaux aspirateurs, barrières flottantes, entonnoirs géants. Mais ne rêvons pas. L'océan est trop vaste, pollué de nos ordures que nous déversons chaque jour. Il faut traverser les terres, remonter fleuves et rivières pour rencontrer nos protagonistes engagés. Ils vont nous aider à comprendre l'origine des déchets aquatiques et à trouver des solutions. 100% de cette pollution, elle est anthropique. Anthropique, elle est générée par l'homme. Ce ne sont pas les poissons qui se lavent les dents avec des brosses à dents. Ils n'allument pas leurs cigarettes avec un mégot. Il voilà. ne se cure pas les oreilles avec un coton-tige. Cette pollution, elle est humaine, à 100%. Et aussi bien le verre et le métal sont des matériaux relativement inertes à faible concentration, on peut, euh, on peut penser qu'ils sont biocompatibles ils ne vont pas abîmer le milieu. Les, les, le Titanic au fond de l'océan, avec sa cristallerie et, euh, et, et son métal, ne fait pas de mal au milieu. Par contre, le plastique dans l'océan fait énormément de mal au milieu. Et c'est 80% des déchets que l'on retrouve en mer. Et le plastique, c'est pas si ancien. Ça n'a que 70 ans. On le gère très mal, aussi bien à la collecte, une fois que c'est un déchet, qu'au traitement. Et on en perd des quantités phénoménales dans l'océan. Et le plastique pourquoi il fait du mal au milieu Parce qu'il ne se biodégrade pas. Personne ne mange le plastique. Bio, il n'y a pas de vivant qui va dégrader le plastique. Le plastique ne se dégrade pas, ne se biodégrade pas. Beaucoup d'animaux sont en voie de disparition, euh, malheureusement. Alors il y a un coupable. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est majoritairement coupable. Qu'est-ce que ça pourrait bien être Oui Alors, l'humain, c'est vrai, oui. L'humain et plus précisément quoi de l'humain Oui Non, mais euh, moi je pense à quelque chose qui est moins naturel. Oui La pollution. La pollution, oui. Et quelle pollution selon vous Oui euh, J'ai des déchets dans la mer. Ah Alors, oui euh, donc, les déchets. Hein. Sur les bas côtés de la route, les détritus finissent dans le fossé. Véhiculés par les eaux de pluie, ils prendront la direction de la mer. Tous les déchets qu'on retrouve sur, sur la plage, en fin de compte, ils arrivent de, de la terre. On a beau faire des actions de sensibilisation hein, qui ne seront jamais assez suffisantes, malheureusement, euh, on a quand même un gros travail d'éducation à faire encore. Mais si les citoyens ne prennent pas leur part de responsabilité, c'est sûr que nous, on aura beau nettoyer euh, à longueur d'année, euh, reproduire les opérations de nettoyage chaque année, ça sera toujours insuffisant. Que ce soit les papiers de gâteau, les mégots de cigarettes, c'est des pollutions qui se cumulent et que malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à traiter qui ont un impact non négligeable sur l'environnement et sur la santé de la faune et puis euh, par euh, écocher, par cause descendante oui. par ricochet euh, la nôtre aussi évidemment vous avez vu hein, ce sont quand même des, des objets que vous vous connaissez et vous les connaissez pourquoi oui oui dans le quotidien, vous les connaissez parce que vous êtes entourés, en fait, enfin nous sommes entourés par tous ces produits-là, ces, produits ces objets-là, et qui finalement bah, finissent dans l'océan et, euh, et causent quand même des dommages. Hein. Euh, alors, par contre, comment est-ce que ces produits, ces objets finissent dans la mer, selon vous Depuis la révolution industrielle, notre société est devenue progressivement une société du jetable. En conséquence, nous générons des montagnes de déchets. C'est qu'un Européen, chaque année, pour assurer son mode de consommation et son mode de vie, va consommer 50 tonnes de ressources annuelles. Je vous ai dit, il hein, la ressource qu'on prélève, hein. 50 tonnes de ressources. Ça signifie quoi, évidemment, à nous tous, consommateurs cumulés, nous prélevons trop à la planète. On vit à crédit écologique. Alors tout ça, moi je le savais, j'en parle depuis, euh, depuis tant d'années, je pensais être bon. Je pensais être un écolo. Je pensais être conscient. Et pourtant, j'avais une poubelle tous les 3-4 jours, comme tout le monde. J'emmenais les enfants sur la plage avec Surfrider, on ramassait les plastiques, et je rentrais chez moi et je mettais du plastique. À un moment donné, je me dis Oula, je suis schizophrène, ça va pas. J'ai un souci là. On a pris la poubelle, c'était l'été 2014, et on l'a renversée dans le jardin pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse poubelle qu'on jette tout le temps Alors à l'époque, bah, essentiellement, vous avez compris la matière reine, hein, toujours, hein, plastique à tous les étages. On avait des emballages de mouchoirs, vous savez les Kleenex là des emballages de jeux à haute valeur éducative. Ah si, on y a joué beaucoup, hein. voilà. Des emballages de beurre, on, fait, on faisait gaffe, hein, il est bio. Des emballages de goûter en aluminium, euh, euh, des emballages de médicaments, de cigarettes, de bonbons, d'huile d'olive. Euh, euh, tout ça, jusque-là, c'est recyclable On est dans l'économie circulaire, là, jusque-là Non, non, mais je vous ai dit, hein, on en est très loin, de l'économie circulaire. Il va falloir trouver, à mon avis, d'autres solutions avant ça. Hein. Les pailles le nombre de pailles qu'on passe quand on a des enfants à l'année, c'est un truc de dingue. Il y a encore du plastique à usage unique. Enfin, c'est un bel exemple. Hein. Le tir-croc. Vous savez le tir-croc Ah non, mais c'est important le tir-croc pour tirer les cornichons. Pour ne pas se mouiller les doigts. Tu as fait une sensibilisation à l'école Oui, cette semaine, oui. Ils étaient très réceptifs et dynamiques. Mais à la question « Que devient le déchet une fois jeté euh, ?», ils m'ont répondu « Il disparaît oui. ». En même temps, ce n'est pas étonnant parce qu'ils ont grandi, et nous aussi d'ailleurs, avec euh, un système de collecte et de traitement du déchet, euh, grâce au préfet Poubelle, hein, le bien-nommé qui nous a donné la poubelle. Euh, mais voilà, on n'a plus conscience de ce que devient l'objet jeté. Le discours des filles m'interpelle. Quelles sont nos habitudes nos réflexes d'achat sont-ils viables pour notre environnement Chaque année en France, un habitant produit 350 kg d'ordures ménagères. Notre poubelle contient 32% d'emballage. Le traitement de ces déchets contamine l'air, l'eau et la terre. Son impact est important sur notre santé, mais aussi pour notre portefeuille. 14 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour traiter nos déchets. Toi Elise, en tant que biologiste, ça t'inspire quoi, toute cette consommation massive de, de ces plastiques et de ces additifs plastifiants dans nos vies quotidiennes Évidemment, c'est un désastre écologique, mais c'est aussi un désastre de santé publique, tous ces plastifiants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies euh, qui explosent. On n'a jamais eu autant de diabète aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Pareil pour les cancers et beaucoup de cancers qu'on appelle hormonodépendants, dont le développement va dépendre des hormones. C'est là qu'on parle de perturbateurs endocriniens. et Le bisphénol A, par exemple, qui ressemble aux oestrogènes, c'est typiquement le genre de polluant qui va pouvoir potentiellement favoriser ce type de pathologie. Il y a beaucoup d'études qui vont euh, faire des corrélations entre une exposition au plastique et euh, la probabilité de développer une maladie. Par exemple, chez la femme, c'est le cancer du sein qui est en tête. Aujourd'hui, il euh, y a une quantité de cancer du sein phénoménale. On sait qu'une femme sur huit aura un cancer du sein dans sa vie. C'est juste euh, effroyable. Et chez l'homme, on a le cancer de la prostate, par exemple, qui est un cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein. Au niveau de la consommation, il bah, y a une relocalisation de la production qui commence à arriver, une sorte de, de, de râle bol de, de, ces, de ces achats en supermarché packagés. Il y a à la fois une sensibilisation de la population pour qu'elle puisse agir par son seul bulletin de vote en la matière qui est son compte en banque ou son, son, son porte-monnaie. Peut-être qu'il faudrait accompagner ça par une sorte de, de normalisation pour, pour limiter tous ces emballages, ce packaging qui qui ruine notre société. Ouais. Si vous voulez faire du zéro déchet, il faut acheter des produits bruts. Donc, trouvez un primeur, une AMAP, un jardin de cocaïne, un maraîcher local. Moi, ma maraîchère, elle est à Saubion, elle a 10 km de chez moi. C'est Vanessa. Elle fait en partie sa production et en partie, elle prend la coopérative euh, des Landes. Donc, euh, j'ai du bio local saison. J'y vais chaque semaine. J'achète pour 50-60 euros de cagettes, de fruits et légumes. Je vous rappelle que les fruits et légumes sont la base de l'alimentation. Élise, la biologiste qui a beaucoup travaillé sur les phtalates et les bisphénols, elle est inquiète parce que on commence à peine à découvrir les conséquences sanitaires de tous ces polluants sur la santé et malgré tout, l'économie reste plus forte que l'écologie. Oui, c'est pour ça, je pense qu'en tant que bénévole, il faut qu'on sensibilise le grand public à des gestes simples comme éviter les emballages par exemple. Ton poissonnier, il accepte ton contenant Oui, oui, et puis pourtant c'est un grand supermarché. Ton oui. 15 à 40% du prix de toute marchandise, c'est le coût de l'emballage et du marketing. C'est une aberration de penser qu'on utilise un matériau durable pour faire des objets jetables. Une majorité de ces plastiques arriveront dans l'océan. Les poissons vont les ingérer et nous les retrouverons dans nos assiettes. Tous ces microplastiques qu'on retrouve dans le milieu marin, on sait qu'ils ont absorbé à leur surface, créé un film de micropolluants qui sont dans l'eau. Mais on sait aussi que ces plastiques-là, ils sont traités avec des additifs hein, qui sont ces perturbateurs endocriniens. C'est quoi comme substance Alors, on en a plusieurs types. On a des bisphénols ou des phtalates. Et ce sont, comme tu l'as dit, des additifs qui sont dans le plastique pour leur donner des propriétés de transparence ou de souplesse, par exemple. Et le problème, c'est que quand ils sont dans la matrice, ils peuvent aussi s'en défaire. Si on prend l'exemple d'une bouteille en plastique, ça peut migrer dans le contenu. La gourde, tu l'achètes une fois et tu la remplis avec de l'eau du robinet. L'eau du robinet qui est de très très bonne qualité en plus ici à Bordeaux. Donc euh, il faut qu'on en profite. Hein. Ça peut aller dans l'eau, dans euh, la sauce tomate, euh, n'importe quoi. Donc ça va se retrouver à la portée euh, de chacun et potentiellement exposer l'homme. Le problème, c'est la conservation des, des produits et leur transport. Tout est lié. Quoi. À partir du moment où euh, euh, on met en place une société mondialisée avec, euh, et qu'on qu qu transporte des produits euh, péristable sur de grandes distances, ben forcément on est obligé de, de gérer ce transport pour, pour la conservation. Alors euh, une des réponses c'est d'arriver à une consommation plus locale. Ensuite je vais voir mon magasin de vrac, la Biocop du coin, le magasin de vrac dont on a une vrac mobile sur le marché qui euh, euh, vient avec son camion, tout aménagé avec des silos, tout ça. Avec mes petits sacs en tissu, je prends ma farine, mes pâtes, mes fruits secs, mon sucre, tout ce dont j'ai besoin pour cuisiner. Je mets à peu près 60 euros tous les 15 jours et ensuite je vais voir mes commerçants. Je vais voir René pour le fromage, elle me met mes petits fromages dans ma boîte, mon beurre, j'ai un bocal pour mettre la crème fraîche, oh la crème fraîche, ça la louche. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne quand vous faites des pâtes carbo avec ça ou la petite sauce pour les légumes, c'est juste incroyable. Le boucher évidemment, qui me met ma viande dans mon tube, etc. En fait, pour toute mon alimentation, on est revenu sur du local des commerçants, des maraîchers, avec nos contenants. Alexandra et Vanessa partent régulièrement à la pêche aux déchets pour comprendre leurs origines. Voilà, okay. ils mais ça c'est plus pour l'industriel alors. Ouais, ça c'est plus gros. Ouais. Là, les jouets, on a trouvé beaucoup de jouets aujourd'hui. Ça, date de et quoi quoi ça Regarde, c'est marqué « Bonux » derrière. Ouais. C'est une marque de lessive hein, qui n'est pas ouais, distribuée ouais, ouais. euh, ni même fabriquée, je pense, en oui. France depuis très longtemps. Hein. Oui. Des objets naviguent pendant des années malgré courants et tempêtes sous la neige et le soleil. En combien de temps disparaîtront-ils 50 ans 400 ans Des statistiques existent, mais nous n'avons pas assez de recul pour l'affirmer. L'objet plastique disparaît, mais de notre vue seulement. On ne le voit plus, mais il est là, car il n'est pas biodégradable. Et je n'aurai pas assez d'une vie pour savoir réellement si le plastique se dégrade. J'imagine tous ces morceaux dans l'océan, ils ont longuement flotté, dérivés au gré des courants. Ils ont été malmenés par les vagues et le sel. Mais surtout, ils ont subi l'assaut des rayons du soleil, qui les fragmentent en microplastique. Des tonnes de ces fragments arrivent sur nos plages. Ils sont de toutes sortes, issus de tous nos usages. Certains deviennent si petits qu'ils deviennent invisibles à l'œil nu. Inutile de chercher du regard le septième continent. Ça n'est pas un îlot de macro-déchets amassés. Il faut aller au cœur des océaniques pour trouver ces zones de concentration, qui sont une soupe de micro- et de nanoplastiques, six fois plus présentes que le zooplancton. 80 000 tonnes de déchets qui sont jetés chaque année dans des décharges sauvages. Chose, euh, des choses euh, invraisemblables hein, comme par exemple, j'étais sur place, euh, des, des sacs de viande qui ont été euh, jetés, euh, ben, on sait pas par qui ni pourquoi, euh, euh, en pleine nature dans la forêt. quoi. Voilà, voilà. Des municipalités et l'ONF installent parfois des caméras de surveillance aux abords des forêts. Tout abandon de déchets dans la nature constitue une infraction. Alors Fabienne, sur la commune, on disait qu'il y avait... Quand même beaucoup de décharges sauvages. Oui. Euh, Quels types de déchets sont pour vous le plus difficiles à ramasser, à collecter et pourquoi euh, bah, On peut avoir tout type de déchets, effectivement. Euh, des dépôts, euh, beaucoup de, de déchets de chantier, malheureusement. Donc, avec des fois euh, certains déchets très polluants, hein, des produits chimiques, on peut avoir, euh, c'est assez rare, mais ça arrive. Euh, de l'amiante aussi, qu'on retrouve assez régulièrement. Euh, ça, du coup, pour les collecter, effectivement, ça nécessite une prise de précaution de la part de mes collègues qui ramassent, de faire attention. Euh, après, on peut avoir des déchets coupants, euh, du verre notamment. Euh, on a des dépôts de peinture, des choses comme ça, donc là, qui sont en pot, donc il faut faire euh, attention, mais qui peuvent aussi être des déchets très polluants pour l'environnement. Et euh, celui qui est le plus difficile, en fait, à ramasser pour les équipes. C'est tout ce qui est les tout petits déchets, donc les mégots de cigarettes effectivement, qui sont jetés par les fenêtres des voitures. Et quand encore c'est dans la ville, dans les rues, un coup de balai peut suffire. Mais quand on est sur des espaces verts ou des bords de route, là effectivement on a, on a une, une très grande difficulté à ramasser ces petits éléments. Et puis il y a aussi les, tout ce qui est papier volant, les emballages de gâteaux, les, les emballages de papier de cigarette. Que les gens jettent souvent par les fenêtres mmh. ou même en se promenant dans la rue et là en fait euh, les équipes qui font le nettoyage et le ramassage euh, peuvent passer un temps considérable là dessus alors que c'est des tout petits déchets qui en volume ne représentent que très peu mmh. mais euh, qui sont extrêmement euh, polluants puisque en fait bah, c'est ce que vous constatez voilà. vous sur voilà. les plages aussi hein, c'est en se dégradant euh, s'intègre dans la mmh. chaîne alimentaire mmh. de la faune et du coup vont venir polluer les sols et, euh, et les animaux. Mmh. Dans les villes, les poubelles débordent et de ce fait, les déchets finissent par terre. Ils obstruent alors les entrées d'égouts et canalisations qui ne sont pas prévues à cet effet. Le caniveau n'est pourtant pas une poubelle. On y retrouve résidus de chantier, emballages, mégots et toutes sortes de déchets. Certains traverseront la grille pour se mélanger aux eaux pluviales jusqu'aux égouts. De la rue à notre habitation, nous continuons de jeter par les eaux. Nos eaux usées rejoignent le même réseau pour arriver dans les stations d'épuration. Un dégrillage retient la majorité des déchets, puis différents bassins vont traiter les matières pour les faire disparaître grâce à des bactéries et un système de boue. Certains bassins utilisent aussi des médias filtrants que l'on retrouve sur nos plages, lors de fortes pluies ou mauvais fonctionnement du système. Une fois les eaux dépolluées, ces stations d'épuration les rejettent dans des courants d'eau. Malheureusement, elles contiennent parfois des substances nocives, de mégots de cigarettes, de matières toxiques comme des métaux lourds, provenant de nos cosmétiques, de produits d'entretien, de substances médicamenteuses. Bah, le prélèvement, hein. okay. prélèvement qu'on va envoyer au labo après okay. euh, pour euh, des recherches, une analyse d'eau de, de baignade. Hein. Ouais. C'est malade blanc hein, pour le moment. Hein. Heureusement qu'il faut... Euh... Oui, mais bon, c'est toujours le cas de ouais. toute manière. C'est vrai, parfois, il y a des moments où on le voit quand même assez directement, mais, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc euh, là, on cherche... Ouais. Oui, puis là, c'est une recherche bactériologique, c'est-à-dire E. Ouais. coli, donc matière fécale. Ouais. Voilà. Sauf qu'ils ont monté ça en, je sais pas, en très peu de temps, une à deux semaines. Et puis maintenant, on est à 400 mètres de la plage. Et puis les rejets qui sont à 60, 70 000 mètres cubes par jour. Donc c'est toujours un problème bah, assez récurrent. Et puis surtout, il y a une grosse... Là, il y en a moins aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal d'activités sur cette plage-là. Et puis plus au sud, à Biscarros aussi. Il y a beaucoup de, de tourisme, il y a beaucoup de population et euh, donc ça pose problème, et donc on vient vérifier. Pour bien faire, il faudrait analyser l'eau chaque jour pour plus de fiabilité. Les déversements de rejets industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles sont fréquents dans les cours d'eau, mais ils sont soumis à une demande d'autorisation. La loi n'est pas toujours respectée. Comme ce site qui déverse hydrocarbures, et autres produits toxiques. Une enquête est en cours, mais c'est hélas trop tard. Tous ces produits toxiques se mélangent aux êtres vivants et dérivent jusqu'à l'océan. Maintenant qu'on est au courant de, ce, de ces problèmes, qu'on les constate et qu'on en mesure les effets sanitaires et environnementaux, alors il est temps d'agir. On fait quoi maintenant claro. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vies quotidiennes pour changer la donne Alors il y a plein de choses qu'on peut faire, justement des petits gestes au quotidien qui peuvent changer les choses, puisque par exemple, on sait que si on dose des polluants dans le sang d'une famille classique, à un instant T, et qu'ils exercent un changement d'habitude. Des choses toutes simples, par exemple, sortir les tupperwares en plastique, arrêter de recouvrir les aliments avec du film alimentaire, ce genre de petites choses, et qu'après, on revient doser dans le sang de ces mêmes personnes, on voit une diminution de ces polluants. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose avec un impact significatif et positif. Pour nous. On peut être de vrais acteurs de notre santé. Je vous montre d'abord ma première recette, celle que je préfère. Un peu d'eau, un peu de vinaigre, un litre, un demi-litre, quelques gouttes d'huile essentielle et là vous mettez dans votre pchit à vous que vous rechargez. Ben, mon pchit il a trois ans et demi, hein, il fonctionne. Et avec ça, vous pouvez laver tout. Les sols, le plafond, les murs, la salle de bain, la cuisine, le lavabo, les toilettes, vous lavez tout avec ça. Ce n'est pas toxique ni pour vous, ni pour l'environnement. Les petits gouttes d'huile essentielle, ça va vous permettre d'aseptiser votre intérieur. C'est antibactérien, c'est antifongique, ça marque très bien. Encore une fois, c'est neutre pour vous et pour l'environnement. À la fin de la journée les poubelles de, voilà, débordent hein. donc à ce moment là il y a un coup de vent et tout ça ça finit directement dans l'océan qu'est-ce qu'elle représente cette carte ça s'appelle le cycle de l'eau hein. euh, donc nous avons ici la montagne et donc en montagne, normalement, ça part d'une des tuyaux, ah oui, <rire> non, de, naturellement. On, on pense, oui, oui. Alors voilà, il y a la neige qui fond, il y a les sources également, et les sources qui se transforment en ruisseaux, qui ensuite, à force de rencontrer d'autres ruisseaux et la neige deviennent une rivière. Une fois que plusieurs rivières se rencontrent, ça donne un fleuve. D'ailleurs, juste à côté, on a un fleuve. Hein? C'est la Gironde, la Garonne et la Dordogne qui deviennent donc la Gironde. Et donc, la Gironde, elle finit où Oui, dans l'océan. Enfin, tous ces cours d'eau servent de transporteur pour le sable qu'on trouve sur la plage les cailloux et les déchets. Le cycle de l'eau en est un bon exemple. Tout objet jeté pourra suivre un long cheminement, mais reviendra tôt ou tard dans le cursus de notre vie. Mais l'espoir est en chacun de nous, car nous sommes tous consommateurs. Et le meilleur déchet est celui que l'on n'achète pas.